Les amis, si vous voulez devenir trader professionnel et vivre uniquement de cette activité et eh bien il est important de réfléchir d'abord au capital que vous avez besoin pour arriver à gagner suffisamment. Je ne parle pas du fait que vous devez évidemment être un bon trader, parlons d'abord simplement du capital que vous avez besoin. En imaginant que vous ayez besoin de 2000 euros par mois pour vivre, donc, je ne vais pas parler des impôts, mais disons que vous auriez en main gagné tous les mois 2000 euros, donc 24 000 euros par an, ce qui n'est pas énorme à l'heure actuelle pour vivre. Eh bien, en imaginant que vous soyez déjà un bon trader et que vous arriviez à faire 50% de rendement par an, il vous faudrait un capital de 48 000 euros. Donc déjà disposer d'un capital de 48 000 euros ce n'est pas évident pour tout le monde donc surtout ne faites pas un emprunt pour, pour arriver à obtenir ce capital et ne demandez pas à des amis ou à la famille des capitaux si vous n'êtes pas sûr d'être déjà un très bon trader. Donc la première chose à faire c'est de devenir un bon trader bien sûr et de le montrer aux personnes et à ce moment-là vous pourrez arriver à avoir un capital des personnes qui sont intéressées de placer leur argent puisqu'à l'heure actuelle si on laisse son argent sur un compte bancaire ça ne rapporte même plus 1%. Donc des personnes qui souhaitent placer de l'argent, qui souhaitent confier de l'argent à des traders, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'argent liquide et disponible actuellement. Donc c'est certainement une manière efficace de gagner de l'argent et pour vous qui souhaitez faire du trading eh bien c'est une possibilité bien sûr de gagner de l'argent mais pas avec votre propre argent sauf si vous disposez bien sûr de beaucoup d'argent mais en général bon vous devez décider si vous voulez faire de cette activité votre activité principale ou secondaire, peut-être que vous êtes jeune ou peut-être que vous êtes déjà retraité et que vous voulez en faire un revenu complémentaire donc à ce moment-là vous pouvez faire facilement le calcul également et vous pouvez également trader avec un plus petit capital que cela. Et prendre du plaisir à faire du trading et peut-être que petit à petit eh bien, vous en parlerez autour de vous et si vous avez des bons rendements vous aurez des, des personnes de votre famille, des amis qui seront intéressés de vous confier de l'argent et vous pouvez partager à ce moment-là avec eux euh, vos gains bien sûr euh, et soyez sérieux à ce moment-là donc ne prenez pas de gros risques. Donc euh, essayez d'avoir d'abord une bonne méthode sûre pendant quelques mois ou quelques années peut-être, pour ne pas vous fâcher avec vos amis ou votre famille si vous perdez de l'argent. Donc, il est possible, bien sûr, de gagner de l'argent de manière régulière. Vous pouvez en gagner tous les jours, mais ça demande quand même une certaine période d'apprentissage. Donc, si vous voulez vraiment vivre et vous voyez qu'il faut quand même un capital disponible important, vous pouvez envisager de trader des capitaux beaucoup plus importants euh, une fois que vous aurez démontré votre capacité à faire de très bons rendements. Et euh, même avec des sommes importantes, 50% par an ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc euh, vous pouvez très bien arriver à un rendement de 50% par an même en tradant plusieurs millions. Donc à ce moment-là, Bon si vous tradez plusieurs millions ça peut devenir très intéressant et vous pouvez obtenir des personnes qui sont intéressées de vous confier de l'argent. À ce moment-là selon la somme bien sûr dont on parle, si on parle de millions on va vous proposer probablement un rapport de l'ordre de 20, 25 voire 50%, euh, de gains à partager avec les personnes qui vous confient de l'argent. Bien sûr, si vous passez par des sociétés, euh, on ne va pas vous proposer 50%. Si c'est un particulier qui vous propose euh, des millions, bon là vous pouvez encore discuter avec lui directement, mais en général, euh, on va vous proposer de l'ordre de, de 25% euh, donc pour vous et le reste sera géré par la, la société qui vous confie de l'argent et qui recherche donc. Les, les investisseurs intéressés par le trading de confier de l'argent à ces gens qui peuvent trouver des bons traders. Donc à ce moment-là bon, si vous avez par exemple 5 millions et que vous gagnez 2,5 millions par an euh, à partager donc avec les investisseurs et à partager avec la société qui vous confie de l'argent, bon, ça fait déjà des sommes assez coquettes qui peuvent bien sûr vous permettre de vivre très confortablement et de gagner très bien votre vie. Donc ayez plutôt cette optique-là, euh, apprenez le trading, vous pouvez très bien apprendre le trading avec un compte réel de 2000 euros et faire régulièrement euh, des, des gains, arriver même peut-être à plus de 50% par an, c'est tout à fait possible avec un petit capital euh, et ensuite euh, bon, vous montrez cela autour de vous euh, et vous aurez très très rapidement je peux vous l'assurer des personnes qui seront intéressées à vous confier de l'argent et à, à vous permettre d'en vivre petit à petit. Donc à vous de voir si, à quel moment vous pouvez switcher si vous avez déjà une, une activité professionnelle euh, qui vous rapporte suffisamment d'argent pour en vivre. Donc ne passez pas le pas trop rapidement, euh, n'acceptez pas trop vite de, de gérer de l'argent comme ça avant d'avoir quand même une certaine expérience euh, pour pouvoir gérer des sommes plus importantes parce que psychologiquement euh, ça ne va pas être la même chose si vous tradez 2000 euros, si vous tradez 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 2 millions donc il va falloir y aller euh, étape par étape. À ce moment-là vous pourrez euh, petit à petit arriver à, à bien vivre, à, à gagner beaucoup d'argent euh, en tradant mais euh, ne brûlez pas les étapes donc euh, attendez d'arriver à avoir euh, des, des gains réguliers avec euh, votre compte de trading personnel avec 2 000 euros, avec 5 000 euros, avec 10 000 euros et ne pas avoir des, des journées avec des pertes importantes, c'est essentiel donc de ne pas avoir un drawdown euh, très important. Et à ce moment-là, vous pourrez montrer cela à des investisseurs et vous pourrez arriver à en vivre très confortablement et à gagner beaucoup d'argent de cette manière-là. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Donc, Un petit capital, c'est parfait pour apprendre. Après, il faut y aller petit à petit. Peut-être que vous commencerez avec de l'argent que vous confie des amis ou la famille. Passer d'un compte de 2 à 10 000, à 20 000, à 50 000, à 100 000 et ainsi vous verrez si vous êtes capable de passer à un niveau supérieur et de gérer quelques millions de cette manière-là. Mais euh, le tout est d'être régulier et d'être sérieux bien sûr. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.